Alors, euh, moi, je vais à la boutique de... Ça te dit d'aller à la boutique de Lady On y va... Euh, vendredi, on va à la boutique de Lady Oui, samedi. Non, pas samedi. Euh, vendredi, samedi Samedi. Non, samedi, je peux pas. J'ai euh, rendez-vous avec mon père. Je dois me refaire les mèches. Euh, tu veux, bon, on y va vendredi, samedi Oui, samedi. Non, samedi, je peux pas. Je t'ai dit, je vais voir mon père. comprends pas ou quoi Tu dis, euh, on y va vendredi. Ou sinon, on y va lundi. Lundi, samedi Bah oui, samedi. Non, pas samedi. Samedi, je peux pas Et Je vais voir mon père, je vais faire mes mèches. En plus, ma mère, après, elle va m'inscrire au judo. Ouais, parce que cette année, je fais du judo. Eh mais tu es bête ou quoi Je t'ai dit oui, samedi Mais samedi, je peux pas Je peux pas aller samedi à la boutique de Lydie. Comprends pas Donc la boutique de Lydie, moi, j'y vais lundi. Bon, ben ça me va. Ça me va, on y va euh, vendredi, à la boutique de Lydie. Vendredi Vendredi, vendredi. Ou sinon samedi <rire> La boutique de Lydie 6 si rue d'Anjou, ouverte du lundi au samedi Alors si ça vous dit, allez-y Moi ça me dit La boutique de Lydie, Lydie. Des vêtements pour Lydie